Comment éviter de payer l'impôt sur la plus-value lorsqu'on réalise une plus-value lors de la vente d'une opération immobilière c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo bonjour je m'appelle david de villa je suis investisseur immobilier depuis une douzaine d'années et je réalise chaque année plusieurs opérations qui me dégagent des plus values immobilières et pour cette raison eh j'ai étudié déjà depuis un certain nombre d'années les façons les différentes façons d'éviter de payer cet impôt sur la plus-value et c'est ce que je vais vous révéler en tout cas je vais vous en révéler quelques-unes dans cette vidéo mais avant de commencer je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve juste ci-dessous comme l'ont déjà fait des milliers d'investisseurs qui souhaitent avoir des astuces sur l'investissement immobilier chaque semaine. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche pour être averti chaque semaine lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Alors on va tout de suite commencer par aborder le premier point, le premier critère qui va vous éviter de payer l'impôt sur la plus-value immobilière mais avant de commencer j'aimerais vous préciser d'abord le taux de pourcentage d'impôt que l'on doit payer sur une plus-value immobilière je voudrais simplement préciser ça parce que ce taux a changé il y a maintenant quelques mois donc avant on était à 34% exactement d'imposition sur la plus-value immobilière sachant que votre plus-value immobilière, c'est la différence entre le prix de vente de votre opération et le prix d'achat. Donc cette différence qui est votre marge, eh c'est appelé, lorsqu'on fait de l'immobilier, de la plus-value. Et vous devez payer, donc vous devez vous acquitter d'un impôt qu'on appelle l'impôt sur la plus-value immobilière, qui représentait le taux de 34% il y a quelques mois de ça. Et aujourd'hui, ce taux est passé à 37,2%. Alors ce taux de 37,2%, c'est un taux forfaitaire, c'est-à-dire qu'il n'a aucune euh, corrélation avec... Le, le, le montant des revenus que vous pouvez générer tous les ans contrairement euh, aux impôts sur le revenu. Les impôts sur le revenu comme vous le savez sont imposés avec une tranche marginale d'imposition et suivant le montant des revenus que vous avez et eh bien vous êtes dans une tranche ou dans une autre. Ici avec l'impôt sur la plus value immobilière eh bien c'est pareil pour tout le monde, tout le monde doit s'acquitter de 37,2% d'impôts. C'est donc un taux forfaitaire. Voilà maintenant que ceci est précisé, eh bien je vais vous annoncer la première astuce, qui n'est pas une astuce, c'est même pas une révélation, puisque c'est relativement connu de à peu près tous ceux qui font un peu d'immobilier, c'est l'exonération d'impôts sur la plus-value immobilière lorsqu'on revend sa résidence principale. C'est en quelque sorte la meilleure niche fiscale que l'on puisse trouver aujourd'hui en France puisque ça permet d'économiser 37,2% d'impôts lorsque vous revendez votre résidence principale et que vous avez dégagé, bien entendu, une plus-value. Parce que si vous ne dégagez pas de plus-value, eh bien, euh, c'est tout à fait logiquement que vous n'avez pas euh, d'impôt à payer. Donc ça, c'était la première astuce qui était la, une des astuces les plus connues euh, de tous ceux qui possèdent un bien immobilier ou qui veulent investir dans l'immobilier. Allons euh, maintenant tout de suite à la deuxième astuce ou le deuxième critère pour éviter de payer de l'impôt sur la plus-value. Et ce deuxième critère, eh bien, c'est lorsque vous revendez un, un, un bien secondaire une résidence secondaire alors cette résidence secondaire ça peut être euh, soit un appartement que vous louez donc euh, vous avez un locataire vous avez acheté un appartement pour faire de, de, de l'investissement locatif au bout de quelques années vous décidez de revendre ce bien et encore une fois on va calculer par rapport au prix euh, que vous avez acheté ce bien et le prix que vous allez le revendre ça va constituer donc votre marge, votre plus-value et vous allez normalement devoir payer 37,2% d'impôt sur cette plus-value. Seulement, il y a un critère dans lequel, pour lequel vous pouvez éviter de payer cette plus-value. C'est dans le cas où vous êtes vous-même euh, logé dans un appartement que vous louez. Donc, vous devez être logé dans votre résidence principale euh, que vous louez et non euh, pour une résidence principale dont vous êtes propriétaire dans ce cas là vous pouvez très bien prendre l'engagement de réutiliser la plus-value générée à la suite de la vente de cette résidence secondaire ou résidence locative alors je dis secondaire parce que ça peut très bien être un appartement par exemple que vous avez acheté pour, ben, pour vos vacances, pour en profiter pendant les vacances l'été si vous avez acheté un appartement qui se trouve euh, par exemple au bord de la mer. Voilà. Et bien si vous êtes locataire et que vous revendez, si vous décidez de revendre cet appartement et que vous dégagez une plus-value immobilière, en vous engageant à réutiliser cette plus-value pour l'investir pour dans votre résidence principale, c'est-à-dire pour devenir propriétaire, de votre résidence principale et eh bien dans ce cas bien précis vous pouvez euh, éviter de payer l'impôt sur la plus-value donc ça ça peut être une astuce assez euh, intéressante puisqu'elle est très peu connue encore du grand public donc sachez qu'il y a cette possibilité pour éviter de payer l'impôt sur la plus-value immobilière lorsque vous revendez un bien locatif et que vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale ça, c'était la deuxième astuce. D'ailleurs, toutes les astuces euh, sont des lois. Hein, euh, Ce n'est pas des astuces qui euh, sont, euh, on va dire, borderline. C'est vraiment les textes de loi qui disent qu'on qu peut utiliser donc, euh, ces textes de loi pour éviter de payer la, de la plus-value immobilière. Derrière ces lois, il y a évidemment euh, des raisons, de l'incitation à passer propri propriétaire, évidemment, de l'incitation à revendre dans so d'autres cas. Voilà, il, il peut y avoir différentes raisons euh, eh bien, euh, pour que ces lois existent, et pour pouvoir inciter euh, certains propriétaire à revendre et le fait d'être exonéré et eh bien ça incite davantage à revendre un bien immobilier. Cette troisième loi dont je voulais vous parler eh bien c'est cette loi qui vous permet d'éviter de payer l'impôt sur la plus-value au bout de 30 ans. Alors je sais ça c'est également une loi qui est relativement connue par contre ce que l'on sait moins c'est que euh, on est exonéré au bout de 30 ans tout simplement parce qu'à partir de la cinquième année eh bien euh, le taux de 37,2 va commencer à baisser chaque année pour arriver à zéro alors pas tout à fait à zéro au bout de la 22e année c'est à dire que votre plus-value votre impôt sur la plus-value immobilière de 37,2% est composé de deux éléments le premier élément c'est de l'impôt pur qui s'élève à un taux de 19% exactement et le deuxième élément et eh bien c'est de la CGCRDS ce sont les charges sociales qui s'élèvent à 17,2% et c'est précisément cette CAG CRDS qui a augmenté ces, mois, ces derniers mois pour arriver à ce montant de 37,2% alors qu'avant on était à 34%. Voilà, donc maintenant vous connaissez la raison pour laquelle on est passé à 37,2%. Donc comme je vous le disais, à partir de la cinquième année, euh, suivant le temps de détention de votre bien, lorsque vous allez revendre, et bien à partir de la cinquième année de détention, vous allez commencer à avoir une dégression de ce euh, pourcentage des impôts purs, de ces 19% dont je vous parlais, l'instant qui vont commencer donc à baisser petit à petit jusqu'à arriver à zéro à la 22e année seulement de la 22e à la 30e année il vous reste encore de la CSG CRDS à payer et c'est seulement au bout de la 30e année que vous êtes exonéré de la CG CRDS voilà donc ça c'était pour cette troisième euh, loi hein. on peut appeler ça de différentes façons une loi une astuce un critère dans tous les cas c'est ce qui vous permet d'éviter de payer de l'impôt sur la plus-value immobilière il y a d'autres Critères. il y a d'autres lois d'autres astuces pour éviter euh, de payer de l'impôt sur la plus-value immobilière il y en a même quatre supplémentaires et ce que je vous propose c'est de découvrir ces quatre euh, euh, dernières astuces et eh bien en téléchargeant l'ebook que je vous ai préparé qui se trouve euh, dans la description de cette vidéo il vous suffit simplement de cliquer sur le lien pour pouvoir euh, noter dans la page dans laquelle vous serez redirigé votre euh, adresse mail et je vous enverrai dans les 5 secondes qui suivront votre ebook avec les 7 hacks pour éviter de payer de l'impôt sur la plus-value immobilière. Et bien entendu, cet e-book est totalement gratuit, donc n'hésitez pas à le télécharger en cliquant dans le lien juste en dessous ou alors sur le petit « i » qui a apparu dans cette vidéo. Merci d'avoir été avec moi dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si jamais vous avez apprécié ces trois astuces et surtout l'e-book que je vous offre totalement gratuitement. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao